Je m'ennuie beaucoup, je veux jouer un multijoueur avec mes amis. Eh bien, Grand Admin, je peux vous faire un serveur privé d'ici un mois, ou bien je peux vous donner une liste de serveurs publics sur lesquels jouer tranquillement. Non J'en veux un privé d'ici une. Oui. Mais enfin, Grand Admin, c'est impossible Ou bien, laisse vraiment. Comme vous le savez probablement, faire un serveur Minecraft nécessite beaucoup d'efforts et de connaissances. C'est ce que j'aurais dit en 2018. Maintenant, entre les dizaines de milliers de plugins et scripts, les serveurs préconfigurés, les plugins traduits, les ressources optimisées, les hébergeurs spécialisés, ben c'est très facile. Et dans cette vidéo, je vais voir si, avec mes connaissances basiques en serveur Minecraft, je suis capable de refaire l'un des modes de jeu les plus inoriginaux, recopiés, inutiles de la planète. Le Faction. Et ça en seulement une heure sans utiliser de préconfiguration ou de maps sur internet. Aussi, le serveur que je viens de créer sera disponible en téléchargement dans la description de cette vidéo. Alors si vous voulez me soutenir comme dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à la liker et me faire parvenir vos critiques et remarques. Et à vous abonner pour plus de contenu qualitatif de ce genre, sans faire durer plus longtemps l'intro. Commençons. Attention, attention. Tout d'abord, je démarre le chrono et puis immédiatement après, je crée un nouveau dossier où mettre le serveur. Après, je me dirige sur le navigateur web pour pouvoir télécharger Spigot et les différents plugins nécessaires. Ici, je n'ai pas réussi à trouver ce plugin dans la version sur laquelle j'ai Spigot, et donc j'ai été obligé de le chercher dans les ressources, juste pour ne rien trouver. Je continue avec le téléchargement de plugins de BADS qui doivent être sur tous les serveurs. Et puis je télécharge Saberfaction, qui est beaucoup mieux que le plugin Faction qui rajoute ses fonctionnalités. Je continue en téléchargeant quelques autres plugins qui peuvent être très utiles. Et là il m'arrive le même problème, je n'arrive pas à le trouver dans la bonne version, je suis donc obligé d'en utiliser un autre marche peut-être, et ça continue comme ça alors que je télécharge tous les autres plugins. Ici je commence déjà à configurer mon serveur en acceptant la ELA et en configurant le fichier de démarrage. Je l'ai mis en vert parce que ça fait hacker Et puis après je déplace tous les plugins qu'il y a dans le dossier téléchargement dans le dossier plugin du serveur. Et après je me rappelle qu'il manque un plugin qui fait fonctionner celui qui ajoute les jobs. Après je démarre Minecraft avec Optifine en 1.12.2. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à télécharger. Et je commence directement par la configuration du message of the day. Le message de bienvenue qu'on voit quand on ajoute un serveur à la liste des serveurs. Voilà, je supprime quelques éléments inutiles qui seront pas vraiment visibles à 100% sur le message de bienvenue. Il y a le message du jour, comme ils disent. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est assez sympathique, mais ça se verra encore mieux si jamais je fais en sorte que la taille des boutons est un peu plus petite. Voilà. Ça rend beaucoup mieux que les messages qu'il y a par défaut. d'une heure le meilleur serveur minecraft que vous pouvez imaginer préparé en une heure par un youtubeur qui peine à dépasser les 500 abonnés et qui a décidé de faire une voix off sur sa vidéo de speedrun au lieu de parler pendant celle-ci parce qu'il n'a aucune énergie ce serveur ne dispose de rien pour l'instant donc je reviendrai continuer cette bande-annonce quand le serveur sera terminé ou plutôt quand le temps se sera écoulé Où j'en étais déjà moi Ah oui, je viens de me rappeler. Et là ici, j'ai tout simplement regardé ce qu'on pouvait faire encore avec le plugin. J'essayais notamment de regarder si j'allais mettre des icônes personnalisées. Et c'est aussi le même moment où je me suis rendu compte qu'il me manquait un plugin très important. Et ce plugin, il s'agit tout simplement de Holographics Display, qui sert à faire des hologrammes personnalisés qui sont normalement les name tags des porte-armure. Ce que vous voyez généralement dans les serveurs, les textes qui flottent et qui vous permettent de connaître beaucoup de choses, bien qu'ils vous souhaite tout simplement la bienvenue. Et ici, c'est tout simplement la première fois où je rejoins mon serveur. Et après un petit réglage de contrôle, je me donne les permissions admin et je commence par la construction du spawn, en visualisant bien les chunks pour que je puisse faire en sorte qu'il y ait une safe zone et une warzone bien définie. Je crée aussi une région spécialisée avec World Guard pour qu'on puisse pas casser des blocs dans le spawn, qu'on puisse pas PVP, etc., etc. Vraiment la base. Et puis ici, je construis tout simplement le spawn J'essaie de faire en sorte qu'il soit assez beau. Et c'est tout simplement là où les joueurs arriveront. Et là ici je crée tout simplement un hologramme qui souhaite la bienvenue à tous les nouveaux joueurs. Ou bien ceux qui sont au spawn. Et puis après je définis les coordonnées du spawn. J'ai traîné un peu sur les forums pour voir euh, comment on faisait pour euh, créer une safe zone. Et puis dès que j'ai su, bah j'ai tout simplement créé une safe zone dans la zone du spawn. Après ça, je continue tout simplement à avancer sur le spawn, en ajoutant des détails, en créant quelques petits chemins vraiment très basiques, parce que j'ai pas vraiment trop envie de perdre de temps sur le spawn, parce que c'est le travail des builders. Et sur le spawn, je commence par la création des crates. Je crée trois types de crates, la typique, la VIP et la mythique. Je teste. Et ça marche. Bon, il n'y a qu'un loot unique, mais après je vais pouvoir encoder plusieurs. Je fais quelques détails encore sur les crates. Et je continue aussi la décoration autour du spawn. la méthode d'affichage des messages dans le chat, en configurant ça dans la configuration d'Essentials de Chat. Et voilà, le message dans le chat apparaît beaucoup mieux que lorsqu'il est affiché avec le style normal qu'il y a dans Minecraft. Mais maintenant vient la partie la plus dure de toute cette vidéo. Les permissions, c'est le truc le plus géant à faire dans un serveur Minecraft. Et puis après, j'ai dû aussi télécharger le T-Launcher pour pouvoir jouer avec un compte crack pour pouvoir tester si mes permissions allaient vraiment marcher vu que les permissions du plugin faction que j'utilise sont extrêmement mal documentées vu qu'il n'y a pas de wiki. Après ça, je me dépêche pour créer des loots personnalisés pour au moins la crate typique. Je me connecte avec mon compte Crack et je vois que ça marche à la limite. Je regarde les crates, je regarde l'hôtel de vente et je règle quelques petits problèmes de documentation sur le serveur avec mon compte admin en rajoutant des hologrammes qui montraient les commandes et en réglant quelques petits problèmes de permission. Mais je ne me rends pas compte qu'il reste en réalité 5 secondes et lorsque je vais faire une dernière modification, le minuteur a terminé son travail. Je teste le serveur un peu avec le mot compte crack, qui est mon compte joueur en quelque sorte. Et j'essaie de gagner des diamants. Puis après j'essaie de voir si des jobs marchent. Et ça marche avec succès. Je peux pas accéder au stage money, mais l'hôtel de vente marche parfaitement. Bon, bah sinon, à part quelques problèmes, je pense que le serveur marche très bien. Allez, maintenant, hop, ça dégage, et je vais laisser le gars qui a fait le trailer que vous avez vu au début faire la bande-annonce complète du serveur. Serveur d'une heure.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 Allumé avec douceur. Fait sous climatiseur. J'ai plus d'idées. Ouais bon voilà bah, j'ai réussi à créer un modeste serveur faction en une heure qui a encore beaucoup de problèmes par exemple il ne dispose pas encore d'un slash shop, les permissions sont vraiment mal foutues, il n'y a pas de warzone mais tout ça ça aurait pas largement pu se faire en deux heures ou bien à deux personnes. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à faire tous les trucs de toute façon vous connaissez déjà, c'est pas la première fois que vous êtes sur Youtube. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, le lien du serveur est en description, et à plus.